Et bonjour, bonsoir, ça dépend de l'eau pour regarder la vidéo ça et j'aime c'est vous dire toujours un plaisir pour me venir parager avec vous tout ce qui fait l'actualité dans le pays d'Haïti. Pour ne pas rater aucune ait vidéo, c'est de vous abonner à la même si vous trouvez ça et de pas oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas recevoir une notification de chaque vidéo que nous postons sur la chaîne. -là. Déjà, nous disons merci à tout le monde qui est déjà abonné. Merci avec vous même qui que vous la même parce que intelligent. nous êtes intelligents. Vous ne pouvez pas oublier la prochaine vidéo. Sans parler en pile, sans perdre du temps, On entre dans le détail pour la vidéo aujourd'hui. Qui est-ce qui est en nous? Quel que soit le monde qui a accepté avec Ariel, peut être comme Comme comme comme hypocrite. Quel yes. que soit le monde qui a accepté avec, oh, avec Ariel, Solution. peut nous, nous, pour pour nous, pour l'école ouvrir avec Ariel, par exemple, l'école qui a ouvert. Parce que tout autant, Ariel là, et critères, a été sécurité après la pluie de boutons. Ils ça fait nous monde un gouvernement honnête, crédible et des mouns. Peuple pas faire confiance et des tout qui tracent exemple déjà. Et ce n'est pas des mouns qui ont une ligne, mais c'est des mouns des carrière déjà. Peuple avec confiance. Je dis là, pas qu'il y ait de consensus avec Ariel, pas qu'il y de sécurité avec Ariel, pas qu'il y ait la biche pas à passer avec Ariel, pour la biche finie, pour l'insécurité finie, pour l'école ouvrie, c'est après le départ Ariel. Quoi c'est où que tu as placé lui Quand vous, avec le secteur privé, hein? Ce qui est placé Ariel, Ariel est un conseil pour nous pour envoyer tout le reste du peuple pour nous S'il vous plaît, s'il vous vous nous nous Ariel, la vie chère, amélioration ça veut dire Ariel ça? ça, c'est parce que toute manifestation que tu fais chaque jour, tu fait un arène, tu fait arène, tu fait un arène, tu fait un arène, tu es tu tu tu tu tu c'est pour les dettes qui dans la rue, c'est misère, insécurité, pas qu'à demain la caillou, pas à manger, pas à brè, si vous n'avez pas à l'école. C'est ça qui fait le peuple dans la rue joue à rien aller, laisse ça, insécurité. Van, que 20 ans, 20 ans, on pour aller gagner sécurité, pour aller gagner solution en dépayant. Attention, vous avez une bataille contre le journal. Je avez dit que le journal. Même paroles, ça, vous. Non! Le journal, allez, pas de, de, uh -huh. de, de sécurité, pas de kidnapping. Moi mais Il y a là, sont responsables Les Ariel, les Jovenels, tout le monde la rue, ils sont Ils pas ils la Mais les là c'était c'était c'était marine et parin marine ki meten la pour tirer pied mais ça jodi à là c'est pas et pour lui donc c'est pour marine qui meté yo ces c'est problème c'est nous qui problème le problème, par exemple qui est combien problème ça à exercice lié c'est ça qui fait coller à des organisations à part ils parlent avec les amis, ils parlent avec tous acteurs qui pourront avoir besoin de gens honnêtes, ils gens crédibles. Pas de Dans la police, il y a des nous le monde qui passe, il y déjà eu un nous qui a directeur qui a je que il y a toujours parce que nous ne nou pouvons pas parler. Nous ne pas parler avec les amis. Mais quelle solution pensez avec Ariel qui te pre, avec qui été président du système et puis Ariel qui a placé possible ou pensez que vous fait avec Ariel C'est même le qui a dirigé là, oui. C'est même criminel qui a été dirigé là, oui. C'est même passer passé qui a été dirigé là. Pas qu'il y solution à ce ça. Nous nous coupons fâchés avec nos groupes, avec nos gouvernements arriérés, avec nos systèmes qui nous mettent là. Je veux dire, nous ne sommes pas cadu, nous ne sommes pas des mois, mais nous sommes encore, c'est le système qui brûle les pays. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes collons à la chaîne à la cheville avec les gens qui semblent nous, les gens qui remettent les pays, les gens qui peuvent travailler les pays, les gens qui peuvent vendre les pays, les gens qui sont les leaders et qui les dirigent, qui peuvent sauver les pays. Nous ne pouvons pas prendre conscience de ça avec eux. Merci. Merci. Haïti n'est pas pour équipe. Haïti est pour nous tous. 19 personnes ne sont pas à haïti. Complot ça. Ariel Henry et le secteur privé à un groupe là. Faites ce côté pays ça. Nous ne disons ni le groupe, nous ne disons ni Ariel, nous ne disons ni secteur privé. Longtemps, Haïti était un monde qui n'a pas grandi, qui était capable de faire de pays. A. Mais à partir de nou nou nou nou nou. aujourd'hui, <inaudible> nous venons nous grandir, nous ne de avec nous encore, nous avons décidé de nous. Nous disons, ensemble des organisations qui réunissent un pays, a, et particulièrement Collé, nous disons avec Ariel. Nous te prenons comme un personnage, mais nous ne sommes pas honnêtes, nous ne sommes pas crédibles, nous ne pouvons pas une pour l'autre, nous ne pouvons pas respectés pour nous, mais les haïtiens identifiés, par rapport aux jeunes filles, jeunes garçons à violer, par rapport aux même pays à bloquer. Personne n'a pas à bouger, n'a aucune activité. Nous venons pour tomber ça nous disons, Ariel, sous pas de monde, nous avons pris là, mais sous ces gens qui ont pris le pays, pour nous avoir une décision qui sont possible pour nous avoir un gouvernement. Nous disons que, en travers ce qui a passé, nous sommes collés, ensemble des organisations, avant de répondre à la question que nous nous poser. Haïti, pas pour ce monde. Haïti, pas pour mettre. Chaque grand monde qui est dans le pays a décidé pour le pays. Mais l'aile réalisée, c'est un complot, sont un ensemble, c'est so une unité pour nous faire, pour nous sauver le pays. Nous, Moïse et Charles, venons avec l'opposition. Avec Mais comme nous-mêmes, nous sommes nous gratis à nous connaissons un pile secteur. Qui pral vini avec la composition palie, nous même collés nous connaissons, nous pral garder qui composition pays a pralé ses Alors, puisque nous sommes peuple pep, et nous prenons de pep, que la composition peuple a pralé ses Et la composition et le peuple la lagué, n'a pas lagué. Mais la composition peuple a. Dit? Comment collé t'as pour le gouvernement Collé de des... depuis à la gang. Ça a environ un an depuis Kole, avant d'en sortir de l'agriculture. Kole dit que le gouvernement qui ne peut pas faire de l'agriculture, il faut que nous prenons un monde, il faut que nous prenons un monde, il faut que un secteur pour nous soit ensemble, pour nous ait un, un consensus pour nous sauver le pays. A. Si ce sont celles, et le système qui formait un gouvernement, pour qu'il mani, y ait une manifestation pirette, pour qu'il y ait une pirette, comme c'est la paix qu'on a demandé, comme c'est la justice qu'on a demandé, comme on a ouvert le sénateur Moïse lui-même, lui ouvrir la porte pour tout le monde qui peut entrer pour lui entrer. On a souhaité que tout le peuple là, et chaque acteur pour ne pas faire une bagarre bouille vides pour ne pas voir monter, mais encore mieux, pour nous chiter ensemble. Tout le monde, qui baisse le changement, tout le monde qui baisse la sécurité, tout le monde qui a mis à l'école, tout le monde qui a mis pour vivre comme le monde, tout le monde qui a mis en activité, il n'y a pas de monde pour ne pas donner, il n'y a pas de monde pour ne pas donner, il n'y a pas de monde pour ne pas Parce que ça, tout le monde est en pampibon, en ambition, c'est pour chef, puis il y a des pirates, il y a des pirates, il y a des pirates, tout acteur politique en conseil pour sauver le pays. France, le pays, le pays. premier bagaille, moi-même qu'on dit mini force étrangère les a venu pour les louper il diamant payer il y a a les jeunes filles il y les jeunes garçons il y a il a encore même au lieu que pour qu'on pou a reçu force étrangère c'est payer qu'on a c'est petit ça ne va pas dans le pays, encore c'est dédommager pour ta vie dédommager pays. Nous avons Canada, au lieu que pour faire planification pour ta vie là, reste matériel nous y pour nous. Si pas pour nous, nous là nous ne pas la nous ne pas la aussi, parce que aider côté euh, on problème ça c'est tout entouré de de Je azam comment répondre qui n'a payé pays, yo pas reine qui côté voyager qui côté aller pas et que les gens qui ont été en même les qui même les gens qui ont été en manger. Moi-même, il y côté il a créé Il pour Américain disposition pour bloquer Van Zam que les Américains et pour avec Zam comme ça. C'est parce qu'il y a un intérêt, parce qu'ils ont un bruit, des autres dans pays, c'est la lèse, ce c'est la réjouit, c'est ça que nous ne pouvons pas bon, connaître. C'est par rapport à trois âmes dans le pays qui veut que nous, nous compte qui est-ce qui aime nous, qui est-ce qui aime nous. Pour moi-même, moi, c'est Elmi Haïti. Si le Kogou n'est pas Haiti, il t'a aidé Haïti sur tout le lien. Et voilà, c'était tout vous temps pour ou la vidéo aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et pas pas de vous abonner ensemble avec la chaîne. Profitez de faire ça vidéo. Et pas d'activer la cloche de notification pour recevoir la notification de chaque vidéo que nous postez sur la chaîne. Et la vidéo, n'oubliez pas de liker pour pouvez toujours recommander la vidéo. Merci, nous vous dans la prochaine vidéo. Ciao!